bonjour je suis Marcel Chenu euh, éducateur spécialisé de formation et donc euh, 17 ans de terrain et 25 ans de fonction d'encadrement dans différents registres chez un service adjoint directeur euh, effectivement dans essentiellement dans la protection de l'enfance où les mineurs sous mandat judiciaire euh, dans plusieurs formes de, de dispositifs que ce soit l'action éducative en milieu ouvert ou les, par exemple dans les centres éducatifs renforcés ou dans les maisons d'enfants en caractère social, habilité-justice hein, en ce qui me concerne. Voilà, donc, euh, voilà pour mon parcours très brièvement, hein, euh, et euh, je voudrais maintenant vous parler un petit peu de ce qui a motivé l'écriture euh, et la direction de cet ouvrage, euh, « Les maisons d'enfants au cœur du dispositif de protection de l'enfance », avec ce sous-titre un peu énigmatique, ⁇ Travailleur est l'impossible ⁇ Donc effectivement, bon, il y a des choses qui ont déjà été écrites sur les maisons d'enfants à caractère social, et euh, donc euh, l'ouvrage que j'ai co-dirigé avec Laurent Vialex est sans prétention à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de concurrencer euh, les ouvrages déjà existants, mais plutôt de s'inscrire en complémentarité. En ce qui me concerne, L'idée qui m'était venue, c'était d'essayer de parler, moi je suis un peu en fin de carrière, donc avec la volonté de transmettre aussi, à partir des choses qu'on peut rencontrer réellement, concrètement et au quotidien dans les maisons d'enfants à caractère social, plutôt que de parler de, de ce qu'on aimerait y trouver ou de ce qu'on aimerait y faire, c'est-à-dire de l'idéal des dispositifs. Ça me semble toujours plus productif de partir vraiment du réel, et euh, d'essayer d'élaborer à partir de ça, bon, c'est euh, donc euh, pour euh, une terminologie qui me tient à cœur, euh, rejoindre le, le bricolage inventif euh, dont parlait Lévi-Strauss, euh, fait à partir euh, des différents éléments disparates dont on peut disposer dans son exercice professionnel, plutôt que de partir d'un propos euh, très scientifique euh, qui ensuite euh, descend vers le vers l'exercice euh, concret. Voilà. Donc, euh, effectivement, euh, euh, Travail avec l'impossible, le sous-titre, c'est l'idée que, euh, en fait, euh, on est tous confrontés à ça, que ce soit l'usager, euh, sa famille, bien entendu, des situations euh, euh, complètement impossibles dans, dans beaucoup de situations, avec lesquelles il faut qu'il fasse avec. Euh, voilà, faire avec euh, cette situation et euh, bon non pas pour la, la, la changer par euh, miracle mais euh, la faire évoluer euh, avec opiniâtreté donc euh, c'est la même chose pour les professionnels parce que quand on travaille en MEX c'est euh, euh, comment dire c'est <rire> les surprises assurées tous les jours euh, on vient avec son diplôme avec son expérience etc mais on est confronté à l'inconnu à chaque instant on prévoit des choses, elles sont chamboulées, on a une accueil d'urgence, enfin je passe les détails, je, ça parlera à tous les professionnels bien entendu. Et donc euh, cette idée-là est un peu le, le fil rouge de, de l'ouvrage. Ça rejoint évidemment la notion psychanalytique de castration, mais ça bon, ce sera expliqué dans... Dans, dans plusieurs dans plusieurs chapitres et euh, effectivement euh, c'est dire qu'il faut accepter euh, le réel c'est-à-dire l'impossible et effectivement nos limites aussi euh, celles de l'usager de sa famille nos propres limites les limites de de nos exercices professionnels les limites de nos échafaudages institutionnels aussi euh, bien pensés peaufinés mais qui euh, sont mis à mal régulièrement par les usagers qui, euh, qui sont accueillis, bien entendu, et tant mieux, parce que sinon euh, ce serait effrayant, ce serait effectivement un système totalitaire. Donc euh, voilà, et il me semble que euh, cet exercice a certaines vertus, de, de, de rencontrer cet, impo cet impossible, et que ça pousse à travailler, ça pousse à s'interroger, ça pousse à aller plus loin, et euh, non pas pour vaincre cet impossible à tout prix, parce que ça c'est une démarche euh, de bravitude, comme dirait certains, <rire> qui est vouée à l'échec le plus souvent, mais euh, de trouver d'autres chemins pour euh, faire évoluer les choses, et sans prétendre tout résoudre, parce qu'évidemment euh, c'est impossible, au moins améliorer constamment euh, les choses et... Euh, essayer que tout le monde s'y retrouve un petit peu plus, l'usager, sa famille, les professionnels, l'encadrement et les donneurs d'ordre, de, de, des conseillers départementaux et de la protection judiciaire de la jeunesse, par exemple. Voilà, je vous remercie en espérant que cet ouvrage pourra intéresser effectivement les professionnels, les étudiants et, et tous les gens qui ont à cœur euh, de faire évoluer ce secteur de la protection de l'enfance. Merci de votre attention.